Bonjour et bienvenue sur Baguette 24-24. Mmh, la baguette plaisir, la baguette que tu désires. Les baguettes les plus chaudes de ton quartier. Tu as faim Ah ouais mmh, Pour commander une baguette, dites baguette. Baguette. Yeah. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Yeah. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Yeah. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Voyez. Yeah. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Voyez. Yeah. Mm -hmm. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Voyez. Yeah. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Voyez. Yeah. <URS> Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, <cricult atual syllable> dites baguette. Voyez. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Et je l'ai dit, hein! Mais si t'es pas contente, je redis, Baguette Nous n'avons pas compris votre demande. Putain! Ce produit est en rupture de stock. Oh. Vous avez baguette, Dites baguette! Baguette, euh, connasse! Vous avez commandé une fougasse. Ah. Oh. Non, pas du tout, moi je veux une baguette! Une baguette! Vous avez commandé une baguette? Oui! Pour une baguette normale, tapez 1. Pour une baguette au levain, tapez 2. Pour une baguette de campagne, tapez 3. Pour une baguette normale sans sel, tapez 1A. Avec sel, 1B. Avec sel, mais pas trop de sel et du levain, tapez 1 A-B-7. Hey, hey, Pour y une y baguette y des avec des céréales sans croûte bien cuite de 250 grammes, avec mie, un peu moins de levain et juste ce Oh mais faut arrête plus... euh... Vous souhaitez arrêter votre commande ah, non, non, non, et revenir non, non, au menu principal. C'est pas toi, arrête, c'est l'autre derrière, il me tient la Eh, hey, Tu peux attendre deux secondes je suis en train de commander une baguette. Vous avez demandé ah, une bon... baguette oui, voilà. avec l'extérieur croustillant à souhait, ouais. avec de la mie aérienne, ouais. des effluves de céréales, voilà. une croûte dorée et chaude, Enfin bref, une baguette, plaisir, la baguette que tu désires. Ouais voilà, c'est ça que je veux. Et faire, bien, pour oh. commander une baguette, dites baguette. Je veux une baguette. Oh, oh ça va, et... on a compris que tu voulais une baguette là. Ah bah ouais, et ben bah tu vois même lui il a compris. Désolé, c'est à cause de la. gueule et... Vous avez commandé un bagel.